Regarde plus profond de tes yeux, je te touche un peu plus sans que je le peux. Quand tu pars, je te supplie de rester. Je crie ton nom tant de fois sans les compter. Trop étrange pour que je puisse me l'expliquer. Mon orgueil est bien la seule chose à blâmer. Tu sais que je ne comprends pas comment tu saisis ce que personne ne voit. Je passe pour une folle à t'aimer comme ça Je passe pour une folle pour toi Tu me donnes l'impression d'être folle vraiment Dans tes bras je me perds mon nom Chaque jour je veux juste entendre ta voix Juste un geste ou un seul amour de toi Je parle tranquille avec mes amis. Pour qu'ils se prend-il? Regardez comme il me détruit. Je reste simple, pas besoin d'en rajouter. Si tu n'es pas là, qui d'autre impressionner? Je sais que tu es en moi comme dans un livre. Mon cœur me trahit, mais j'essaie encore de survivre. Mais je ne comprends toujours pas comment tu saisis ce que personne ne voit. Je passe pour une folle à t'aimer comme ça, je passe pour une folle pour toi Tu me donnes l'impression d'être folle vraiment Dans ses bras je me perds maintenant Chaque jour je veux juste entendre ta voix Juste un geste ou un seul mot de toi J'ai l'air si folle en amour à cause de toi, à cause de toi Mais je n'ai rien fait pour... Pour une folle pour toi, tu me donnes l'impression d'être folle vraiment. Dans tes bras, je me perds en ce nom. J'élève ces folles en amour, à cause de toi, à cause de toi, mais je n'ai rien fait pour. Oh oh oh oh oh oh, oh non non.